Aïe aïe aïe Entre désir et conscience il faut choisir Il faut choisir Nous enrichir de différence Sans la Sans la Construire de toutes ces connaissances notre avenir Notre avenir Frappons du poing sur la table Nous ne pouvons plus souffrir une société dépendante de pouvoir et trompé jusqu'au dans leur manigance Ils ont appris dans la violence coup pour coup Débrouille-toi quand rien de personne n'avons que La graine fierté de ce travail acharné. Mais mets sans concession, je balais leur moule Moutons, suiveurs, trier, prier, risquer rasés, rescapés, les mettre à bout en Entre désir et conscience, il faut choisir, choisir. Il faut choisir Nous, Nous en enrichir de différence sans l'abolir Lut dans un monde à problème, Manipulation dissimulée par leur système. Pour que l'insoumis se brise, acculé par la haine. Dérives accumulées, erreurs de leur théorème Des idées sans choc perdues par ceux qu'ils aiment. Nos frères prêts à exploser la gourde pleine Autour de la terre, un quoi qui plane cette rengaine. Révolution dans la bouche de ceux qui s'aiment. Entre désir et conscience, il faut choisir. Il faut choisir. Nous enrichir de libérance, sans l'abolir. connaissances connaissances, notre avenir. notre avenir Frappons du poing sur la table, nous ne pouvons plus souffrir, nous pouvons plus souffrir. Nous Regarder, sans savoir comment demain sera fait Insister pour comprendre à quoi seul de rêver, lutter contre l'ignorance Leur avec indépendance exister Pour résister, pour qu'on a Dans la fourmilière odeur de souffrir Et de province de à la lire, désir et conscience il faut choisir. choisir Il faut choisir Nous enrichir de libérance sans l'abolir Sans l'abolir Construire de toutes ces connaissances notre avenir Notre avenir Frappons du poing sur la table Nous ne pouvons plus souffrir, plus souffrir. 2012 Approche des élections, le pouvoir en vue, l'homme d'état se fait mousser. La confiance balayée par la déception, la justice tout l'homme de loi soudoyée. 2012, tous pas de pain du monde. Les esprits corrompus, l'homme de quoi se fait berner, les pensées d'images floues s'inondent. Raccroche-toi à cette envie, ce besoin de liberté. Yeah. Entre désir et conscience, il faut choisir, il faut choisir, nous enrichir de différence sans police. De toutes ces connaissances, notre à venir